How are you? Good, thanks. Yes, this is your seat, Come in, come in. To begin, could you please state your name, your position, and what your job consists in? Okay, so my name is uh, John Demers, D-E-M-E-R-S, and I'm the Assistant Attorney General for National Security at the U.S. Department of Justice. Look, uh China represents 80% of the economic espionage cases that we have charged here at the department since the beginning of the economic espionage statute back in the 1990s. So, why is there still no smoking gun? <laughs> C'est une bataille sans fin sur fond d'intérêts commerciaux et géopolitiques. Un affrontement discret mais permanent qui nous touche tous directement. Internet et tous nos objets connectés sont désormais un domaine de la guerre à part entière. Et tous les coups sont permis. Land, sea, air, space, cyber. It's a domain. It's a place. It's a location. Dans ce théâtre d'opération, de l'espionnage à la 5G, un nouvel acteur est en passe de s'imposer, la Chine. Son objectif, devenir la première puissance mondiale en 2049, centième anniversaire de la République populaire. Pour décupler ses capacités économiques, technologiques et militaires, la Chine est passée maître dans l'art de l'espionnage moderne. China is often Via le cyberespace, la Chine dérobe les secrets des entreprises les plus stratégiques. Devant l'éveil chinois, l'Amérique se réveille. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ne se sont pas privés d'espionner le monde entier, y compris leurs alliés, mais ils ne sont plus seuls. L'enjeu pour l'hyperpuissance est vital, ne pas perdre son rang de numéro 1 mondial. I raised once again our very serious concerns about growing cyber threats to American companies and American citizens. I indicated that it has to stop. Euh, monsieur, vous retourne. Bah, il y a des problèmes a Derrière les claviers, l'affrontement entre les deux géants a l'allure d'une véritable guerre jamais déclarée officiellement. China's goal, simply put, is to replace the US as the world's leading superpower. And they're using illegal methods to get there. FBI Quelle place pour l'Europe sur ce champ de bataille? Entre son allié historique américain et son nouveau partenaire économique chinois, son cœur balance. Europe is kind of the meat and the sandwich if you like uh, between uh, the United States on one side and uh, and, and China on the other. Comment réagit-elle lorsque ses communications diplomatiques sont piratées par la Chine? You know la that particular attack that that you have mentioned is is only one of the very many attacks that uh, have been going on are going on and probably will be going on. aux États-Unis L'Europe refuse pour l'instant d'accuser publiquement la Chine. Mais Huawei, le plus grand groupe chinois de télécommunications, s'apprête à déployer sa technologie 5G. Les citoyens et leurs données sont directement concernés. So we are here now at the Oxhorn uh, campus, uh, in Dongguan. It is a big new research and development facility of Huawei. Huawei est-elle une multinationale comme les autres ou sky is the limit. » Où est-elle l'un des bras armés numériques du pouvoir chinois « Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des preuves solides pour rassurer les citoyens européens qu'ils ne seront pas fichés via la technologie chinoise de la 5G » Quelles sont les véritables capacités d'espionnage numérique de la Chine Sont-elles exagérées par les États-Unis où cette nouvelle cyberpuissance tente-t-elle de rebattre les cartes de l'ordre mondial? Ils sont un super pouvoir et ils ne vont pas se faire. Ils sont un joueur global. Donc, si vous le souhaitez ou pas, vous allez avoir à discuter avec la Chine. La Chine est aujourd'hui le pays du monde qui compte le plus d'internautes. Mais au tournant des années 2000, seuls 4 millions de Chinois avaient accès à Internet. Moins d'un pour cent de la population. À cette époque, la Chine s'apprête pourtant à entrer avec fracas dans le cyberespace et ses conflits. Deux événements internationaux qui opposent le pays aux États-Unis vont provoquer les premières cyberattaques chinoises. Le premier en 1999. Dans la nuit du 7 au 8 mai, lors d'une opération de l'OTAN en Yougoslavie, des missiles américains détruisent l'ambassade de Chine à Belgrade. En 2001, une collision entre deux avions militaires chinois et américains fait un mort côté chinois. Suite à ces deux événements, des sites web américains sont attaqués. Le monde entend parler des pirates informatiques chinois pour la première fois. You expert expérience de sécurité américaine 13 ans. 13 ans OK. L'ANSA est la puissante agence américaine d'espionnage des communications. Priscilla Moriucci y a dirigé le bureau d'analyse des cybermenaces asiatiques. Il y a certainement un groupe de personnes dans les années 90 et les années 2000 qui um, étaient... You know, um involved in, in you know what people sort of call like the US China Packer Wars, right? They were interesting because it was one of the first times in which you had people on or one the side of one nation state who were sort of using the internet, right? as a tool, you know, to kind of attack and, and for political retribution or, or motivations. Les attaques sont signées par deux groupes. La China Eagle Union et la Honker Union of China. Pour retrouver les sites de ces deux organisations, il faut faire un bond en arrière de 20 ans. Archive.org est une machine à remonter le temps sur Internet. En quelques secondes, nous voilà en 2001 sur la page d'accueil de la China Eagle Union. « Bouclier de la nation et de la justice, mon cœur est droit et radieux. Et celle de la Honker Union of China, l'Union des Hackers de Chine. Alliance de cybersécurité des hackers chinois. I think it was a sort of one of those transition periods in time, right? When you know, Chinese perception of themselves and the role that they were playing and they occupied changed, and that reflected, right, also in kind of cyber operations mm -hmm. and the rise of these kind of ces hackers des origines, ces pères fondateurs, sont euh, sont très connus en Chine, sont quelque part très respectés. Candice Trandai est l'une des rares expertes à avoir étudié cette première génération de pirates chinois. Et en plus, il y a un côté star system en Chine, hein, dans la culture du hack, qui, qui, qui est vraiment très spécifique. Le hein, euh, côté vraiment euh, renommé, euh, beaucoup d'internautes euh, les admirent euh, pour leur technicité, pour leur audace. Avec un sinophone dont nous protégeons l'identité, nous partons à la recherche de ces premiers pirates chinois. nous listons les pseudonymes que nous trouvons. Après plusieurs semaines de recherche, nous avons des visages, des parcours, de vrais noms et même des adresses mail. Parmi eux, les leaders des groupes de cette première guerre de pirates sino-américaine. Eagle fondateur de la China Eagle Union, décrit comme le parrain de cette génération, et Lyon, chef de la Honker Union of China, l'un des groupes les plus actifs de l'époque. Nous envoyons des mails à tous ces pirates via une messagerie sécurisée. Un seul accepte notre demande d'interview. Le para en personne, Eagle. Seule condition, ne pas montrer son visage. Why do you uh, wear a mask and glasses? <sum> 第一个是 Uh, hacking有, 就有一点... How would you describe the hacking culture at the time? En Chine, sur Internet, il y a La 不光是谈论技术的话题 Eagle lance un appel sur son site à tous les pirates informatiques chinois. Plan d'action contre l'hégémonie et pour l'union de la Chine. But lancer un avertissement à toutes les forces anti-chinoises qui tente de diviser le pays. Méthode, tous les moyens informatiques disponibles. Avec son groupe, la China Eagle Union, il vise un symbole de la puissance américaine, la Navy. Voici l'un des sites de la marine américaine en 2001. Eagle et sa bande remplacent son contenu par leur slogan patriotique. Les hackers patriotes de Chine vont mettre fin à toutes les formes d'impérialisme. Tous les Chinois doivent être unis et lutter pour l'honneur de notre patrie. Sur un autre site. Fuck les USA. L'offensive est ralliée par la Honker Union of China ils rendent hommage aux pilotes chinois morts lors de la collision avec l'avion américain. « Nous sommes prêts à tout sacrifier pour notre mère patrie, même nos vies. Longue vie à la République populaire de Chine. » Cette montée du nationalisme chez les jeunes pirates chinois, Zuola accepte de nous en parler. Exilé à Taïwan, il a fait partie de la toute première génération d'internautes chinois. Sur l'un de ses sites, XFocus. Zwola côtoie plusieurs pirates patriotes de notre liste. Il se souvient de l'ambiance qui y régnait. Il y a des moments, History, country, Quand on regarde les fondations euh, de l'activisme chinois et du, du, du hacking euh, patriote et nationaliste, on voit clairement que ce n'est pas le produit de directives, on va dire, euh, gouvernementales euh, chinoises. On a euh, des, euh, donc, des hackers patriotes euh, qui, sont, qui vont agir quand la Chine est critiquée. Et, et forcément, il y a un moment, ça, ça, ça va, entre guillemets, arranger euh, le, euh, le gouvernement chinois. Mais ce qu'il faut euh, retenir, c'est qu'à d'autres moments, ça va déranger le gouvernement chinois. En mai 2001, l'État chinois désavoue les jeunes pirates nationalistes. Un éditorial du Quotidien du Peuple, l'organe de presse officiel du Parti communiste, déclare que les attaques des pirates sont illégales. « Les attaques et les sabotages de sites web, qu'ils viennent des hackers américains ou chinois, sont des actes impardonnables et illégaux. Il n'est pas exagéré de parler de cyberterrorisme. » Un rappel à l'Ordre qui n'étonne pas l'ex-espion britannique Nigel Inkster. What can you say about your former job? I worked in the British Secret Intelligence Service, uh, retiring as assistant chief and director of operations and intelligence. Firstly, the Chinese Communist Party doesn't like any organisation that's not under its, uh, its control, um, sees that as a challenge and as a threat. And secondly, as I said, in practice, some of these uh, patriotic hacker groups was potentially detrimental en 2001, la Chine s'apprête à bousculer son histoire et celle du monde. Elle est sur le point d'intégrer l'Organisation mondiale du commerce et de devenir un acteur majeur des échanges internationaux. C'est un pas décisif vers le statut de puissance mondiale. 另外一方面,中國政府的外交這種政策是仍然需要在美國和其他方面保持合作 Eagle, Lion et les autres sont sacrifiés au profit de la nouvelle respectabilité économique du pays. So, <inaudible> <inaudible> Eagle dissout son organisation, ses membres se dispersent. We had a group of people with the requisite cyber capabilities who were showing a kind of autonomous disposition to work as they saw it to put these uh, capabilities. Uh, um, To the service of the state, the potential was there, and I think this was seized upon. Yes. My understanding is that in China, of people are raised under the red flag, so they have a patriotic spirit and a nationalistic sentiment. So, if the military recruits them, they won't refuse. Not only won't they refuse, but they will be very happy to serve the military or to the Communist Party, or, in their own ideas to serve the people servir le peuple Qui parmi ces hackers de la première heure aurait répondu à l'appel Sur le site de Wikileaks, le groupe de journalistes qui publie des documents classifiés et des fuites de sources anonymes, nous retrouvons des références aux premières cyberattaques étatiques chinoises documentées par les États-Unis. Comme ce télégramme secret de la diplomatie américaine, adressé par le département d'État à ses ambassades en 2009. Il mentionne un groupe de pirates chinois appelé Byzantine encore ou BA. Depuis fin 2003, le groupe BA a ciblé et compromis les réseaux informatiques du gouvernement des États-Unis et de prestataires de défense. Selon un autre télégramme secret, Lion aurait été recruté par une entreprise chargée de formation pour l'armée chinoise, Topsec. Topsec a recruté un célèbre pirate chinois, Lin Yong, alias Lion, chef de la Anchor Union of China. Topsec fournit des services et des formations à l'armée populaire de libération de la Chine. Lion apparaît huit ans plus tard, lors d'une conférence de cybersécurité à Shanghai. Il n'a rien perdu de son aura, ni de ses convictions. Il Lion dicte la marche à suivre à son public de spécialistes en sécurité. Lion invite les hackers à se détourner du piratage pour se mettre au service du pays et contribuer au développement informatique de la Chine. Cette nouvelle ligne directrice devient officielle quatre ans plus tard par la voix du nouveau président chinois Xi Jinping. Jeff Moss est l'un des experts en cybersécurité les plus réputés. Cet Américain est le fondateur des plus grandes conférences mondiales de sécurité numérique, DEFCON et Black Hat. En 2018, il lance une édition chinoise de DEFCON, symbole de l'essor fulgurant du cyber en Chine. 5-6 ans, le président va sur la TV et dit que la cybersécurité pour la Chine est the au succès du pays parce que le futur est connecté le futur Internet est et si vous voulez être vous devez être capable de le protéger. Et donc, les gens de sécurité so, sont cruciales pour le futur de l'économie chinoise. Aujourd'hui, les universités ont commencé à offrir de la sécurité de l'information. Les compagnies ont scramblé pour trouver des hackers et des gens de sécurité. Donc, ils so vont de l'obscurité, faire leur passion, à être en Les premiers pirates chinois rentrés dans le rang contribuent à l'incroyable ascension du pays. La Chine devient la deuxième puissance économique mondiale. Prochain objectif être numéro un. China is now embarking, you know, on, on a major national project to become a world leader in um, advanced technologies, information communications technology, artificial intelligence, quantum computing, quantum com encryption space technology, all these things. And it sees the need to do so very, very quickly. La Chine déploie alors sa force cyber pour surpasser les États-Unis. Sa stratégie, voler les secrets industriels des plus grandes entreprises. C'est du moins ce qu'affirment les responsables américains. I'm John Carlin, and I served most of my career at the Justice Department. When I was a prosecutor, I went to a, a secure facility. I still remember going on on the trip where there was a task force house of both law enforcement and intelligence, and there was a giant jumbotron screen in the background the size of a, a, a movie theater type screen. And they were tracking in real time les données que john Carlin voit ce jour-là sont fournies par l'organe de coopération cyber américain hébergé par le fbi il réunit plus de 30 agences de renseignement, de police et de défense. Of so we, we to have a new Cette nouvelle stratégie américaine est offensive et publique. Bonsoir. Elle est annoncée en grande pompe lors d'une conférence de presse du département de la justice. Today we are announcing an indictment against five officers of the Chinese People's Liberation Army for serious cybersecurity breaches against six American victim companies. These represent the first ever charges against known state actors for infiltrating United States commercial targets by cyber means. Parmi ces six entreprises piratées, se trouvent plusieurs mastodontes de l'industrie américaine. Les organisations targetées par les défendants chinois mentionnés dans l'acte sont United States Steel, la plus grande compagnie de des États-Unis, Westinghouse, l'un des principaux développeurs mondiaux de technologie nucléaire, Alcoa, la plus grande compagnie d'aluminium des États-Unis. Allegheny Technologies, a large integrated specialty metals company headquartered in Pittsburgh. The United Steelworkers Union, the largest industrial union in North America, and SolarWorld, a leading solar products manufacturing company. We allege that members of Unit 61398 conspired to hack into computers of six U.S. victims to steal information that would provide an economic advantage to the victim's competitors Les États-Unis ne se contentent pas d'identifier la section militaire chinoise responsable de ce piratage. Ils vont plus loin. For the first time, we are exposing the faces and names behind the keyboards in Shanghai used to steal from American businesses. À l'initiative du FBI, des avis de recherche réservés habituellement aux pires ennemis de l'Amérique sont édités avec les noms et les visages des pirates chinois. Were you the posters? Yeah, uh, no. I was not Uh, the, wanted, uh, the wanted posters. And I'm not sure I was uh, in favor of it at, at the time. Uh, it, it, it was concerned they were doing. In retrospect, I think it was, a good, it was a good call for a couple of reasons. One, figuring out who did it, and not just generally, that it's coming from Chinese military intelligence by face, by name, who's sitting behind the keyboard, whose fingers are they. Number two, make that public. Don't keep it in the shadows anymore and finally number 3 impose consequences so that this is not cost free to ultimately change the behavior but i think that came as quite a big shock uh to the chinese leadership because i don't think they thought pas um, that kind of attribution would be possible that that really did give them pause for thought l'état chinois est contraint de faire des concessions en 2015, la Chine et les états unis s'engagent à ne plus utiliser leurs armes numériques pour dérober des secrets commerciaux. à tous, We've agreed that neither the U.S. or the Chinese government will conduct or knowingly support cyber-enabled theft of intellectual property, including trade secrets or other confidential business information for commercial advantage. I raised once again our very serious concerns about growing cyber threats to American companies and American citizens. Les États-Unis, à l'initiative de cette rencontre, sont eux-mêmes empêtrés dans des scandales d'espionnage. Depuis deux ans, les révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden sur la surveillance américaine massive des citoyens, des entreprises et des politiques embarrassent l'administration Obama. From an European perspective it's very hard to To see the difference between uh, Chinese hack uh, targeting big companies and uh, U.S. intelligence hack. One the National Security Agency, there are it is illegal, right, to use government resources for economic reasons, right? Even if it's to support the biggest American company or for whatever reason, that's illegal, right? And that line doesn't necessarily exist you know, within, sort of, for example, some European countries, intelligence services, right? And it certainly doesn't exist within the Chinese intelligence services. But China was never persuaded of this distinction the US sought to make between traditional espionage for reasons of national security and the sort of uh, um, economic cyber espionage that China was engaged in. And that's a lot to do with the fact that China has always seen national security Um, in much broader terms, that's something that has kind of um, accelerated under Xi Jinping. Did the attacks stop after this agreement? No. <laughs> Ultimately, it was a, a point in time, right? And it was a great discussion point, but we had no means of enforcing the agreement itself. L'accord des deux leaders n'est pas respecté sur le terrain. Les attaques continuent et les accusations américaines de piratage s'enchaînent, toujours en grande pompe. Aujourd'hui, nous annonçons des charges contre deux hackers chinois, Zhu Hua et John Chulong, pour leur... dans the massive theft of et property informations intellectuels. Les campagnes de hacking défendance ont également targé les agences américaines including the laboratories of NASA, the United States Department of Energy, and the U.S. Navy. The actors named in this indictment were members of a hacking group operated in China and associated with the Chinese Ministry of State Security. I'm here to announce the indictment of Chinese military hackers, specifically four members of the Chinese People's Liberation Army for breaking into the computer systems of the credit reporting agency, Equifax, and for stealing the sensitive personal information of nearly half of all American citizens. Targeted industries included high-tech manufacturing, medical device, civil and industrial engineering, business, educational, and gaming software, solar energy, pharmaceuticals, and defense some days, it seems like a never battle. au total 35 individus ont été inculpés pour leur implication dans des opérations chinoises d'espionnage informatique parmi eux des pirates des militaires gradés mais aussi des agents de terrain des recruteurs ou des informateurs reach simple sur 35 accusés seulement 3 ont été arrêtés deux sont en attente d'une extradition vers les États-Unis depuis la Malaisie. Un seul a effectivement été condamné. Après 18 mois de détention aux États-Unis, il est rentré en Chine libre. We try to à Pékin, Comment Eagle, l'ex-pirate patriote, réagit-il à ces accusations américaines What do you think of the way uh, how the, the, the US the Chinese hackers? <coughs> Après les États-Unis, l'Europe est-elle la nouvelle cible? Loin des déclarations officielles tonitruantes de Washington. C'est dans les articles de journalistes spécialisés qu'il faut chercher. Un groupe de pirates chinois, appelé Winti, aurait attaqué les fleurons de la technologie allemande. Le reporter Hakan Tanriverdi a identifié certaines des entreprises victimes. In Germany, um, this group Uh, nine companies. Most of them are stock listed. So we're talking about big names like Siemens, uh, BISF, Bayer, which is a chemical company. Lanxess, also a chemical company. Then you have Henkel. You might know them by the products they're making, like beauty products or cleaning products. What they also make is they make industrial type glue. And that glue is being used if you uh, say you make an airplane and you want to glue things together, then you don't use normal glue you can find in the store. You use industrialized products and this is another specialty of theirs. Three grams of adhesive. One hour. So that's a different type of glue, that's something you don't want on your hands. Did you manage to find out if that was something the hackers were able to steal? All of the companies we reached out to gave us a variation of the sentence, to the best of our knowledge, no sensitive information was taken or not much sensitive information was taken. But. I mean, why would they advertise? Oh, yeah, they stole all our important information. Nier la gravité des attaques, est-ce la stratégie de défense adoptée par l'Europe pour ne pas froisser son partenaire économique chinois? I think there, you know, there, there, there were two factors which conditioned the response. One, I think, was Uh, a rather arrogant um, and misplaced conviction that China may be able to copy the West but would not be able to innovate. The other factor that uh, conditioned the response was the reluctance of Western companies who had been hacked by China to uh, publicly acknowledge that fact or to inform their governments about it so that the governments could take retaliatory action for fear that they might suffer Adverses um, implications pour leur business en China. Donc, il y avait beaucoup moins de réaction à la cyberespionnage de la Chine que ce qu'il fallait quand c'était un problème. L'Europe fait profil bas pour maintenir ses bonnes relations avec la Chine. La diplomatie prime. Mais jusqu'où? Lors de notre enquête, nous découvrons une attaque qui aurait dû faire l'effet d'une bombe. Entre 2015 et 2018, des milliers de documents diplomatiques ont été volés. Ces documents, appelés des câbles, proviennent de COREU, le système de messagerie diplomatique de l'Union européenne. Cet outil informatique connecte les États membres de l'Union aux institutions européennes. Il est destiné à faciliter la coopération en matière de politique étrangère et de gestion de crise. Federica Bicchi, professeur en relations internationales, est l'une des rares à avoir étudié le fonctionnement de CoréU. It is quite a niche topic. But it is actually quite an important topic. And there is a sort of an assumption uh, that diplomats go to Brussels and talk in Brussels face to face. But uh, this is obviously quite far from reality uh, where uh, a vast majority of interactions actually happen via email uh, or electronic means. Um, and the Coreo system is a way en mettant la main sur cette grande quantité de documents classifiés, les pirates peuvent suivre au jour le jour l'élaboration de la politique étrangère européenne. Dans l'un des câbles volés, un responsable de mission européen met en garde contre les velléités chinoises en Afrique. « L'Union européenne bénéficierait d'une réévaluation de sa stratégie concernant son engagement avec la Chine et l'Afrique, en considérant la Chine comme un partenaire, mais aussi comme un concurrent, voire comme une menace. » Dans un autre câble, un diplomate fait part de ses réserves quant à l'attitude de la Chine au cours du sommet UE-Chine tenu à Pékin en 2018. La Chine souhaitait que le sommet soit couronné de succès et n'a pas soulevé les questions qui avaient entaché les deux sommets précédents. Pourtant, ce vol de données sensibles de l'Europe n'a pas été révélé par ses agences de renseignement mais par une entreprise américaine de cybersécurité, Area One. Son court rapport sur l'attaque explique que les pirates n'ont pas ciblé le système qu'aurait eu lui-même. Ils se sont introduits dans l'un des points du réseau, le ministère des Affaires étrangères de Chypre. C'est là, dans un serveur interne, qu'ils auraient mis la main sur des milliers de documents provenant de Coréu. Nous rencontrons Oren Falkowitz, le président d'Area One. Il est de passage à Berlin, en Allemagne. Avant de travailler dans le privé, il était membre d'une unité de pirates d'élite de la NSA, l'agence de renseignement cyber des États-Unis. L'ancien hacker américain est catégorique. La Chine est responsable du piratage de Corée. attribution to China? Oh me, 100%. percent. Mm -hmm. We employ a team of renowned experts. Um, the report is signed by those people, and nobody has refuted, uh, you know, our assertions. Uh, They are factual, and I don't think it's necessary to uh, publish wasteful pages of paper around something that can be said in a sentence. Mm -hmm. And so. What made you realize that the attackers had access to the core U cables? Uh the cables themselves. Like we saw the attacker stealing the cables and saw the cables themselves and so it was pretty pretty obvious at that point. Um how did you see that? Hmm. Yeah. Okay. Tradition de l'espionnage oblige, ce spécialiste en sécurité Garde ses méthodes secrètes. Comment les pirates ont-ils eu accès au câble eu Pouvez-vous nous expliquer l'attaque Oui, yeah, mean, so like comme like dans chaque cyberattaque, attack, you ça commence par le phishing. C'est une tentative get un user ou un human, humain, comme like vous et moi, to prendre une action unwittingly. Ça peut être recevoir un an e-mail et have a un lien and that link tells you you need to reset your Google or your Microsoft email password, but that's really a fake website, and now you've given the attacker your username and password. But the important thing to know is that 95% of all cybersecurity attacks begin with phishing. How sophisticated was this attack? Well, I don't think it was very sophisticated, but... <laughs> so not sophisticated. There's a version of... « Cyberattacks that you read about in the newspapers. There's a version that you see in the movies and then there's the reality about what's happening. Most of the activities that this Chinese attributed group is, is undertaking are, are generally unsophisticated and they're kind of routine. But what, what's significant is what you can do kind of being unremarkable. » À ce stade, seul Oren Falkowitz et sa société Area One attribue ce piratage de la diplomatie européenne à la Chine. Après plusieurs mois d'enquête, personne ne nous confirme ni ne nous dément cette attaque et son origine chinoise. Faut-il croire Area One, dont les fondateurs sont d'anciens agents américains Un contact dont nous protégeons l'identité nous envoie une information qui fait basculer notre enquête, un mot de passe utilisé par les attaquants. Explication. Les documents diplomatiques européens sont stockés dans les systèmes informatiques du ministère des Affaires étrangères chypriote. Les pirates ont réussi à s'y introduire. Mais pour éviter d'être repérés, ils n'ont pas récupéré directement les câbles diplomatiques. Ils les ont regroupés dans un fichier protégé par leur propre mot de passe. LoveZK 1980. En cherchant ce mot de passe sur le web chinois, nous trouvons un internaute dont le pseudonyme est LoveZK1980. À notre connaissance, il n'en existe pas d'autre. Sur l'un des forums de discussion chinois les plus populaires, l'utilisateur LoveZK1980 publie en 2012 plusieurs messages dans la rubrique « Militaire ». Une formulation erronée dans un de mes messages au sujet d'un cadre dirigeant a causé un grand malentendu au sein de l'état-major. Je me suis excusé de ma faute. Je vous demande donc de bien vouloir supprimer le message. Dans un autre poste, il précise l'état-major général 3e département, la branche de l'armée chinoise spécialisée à l'époque dans le cyberespionnage. C'est de ce département que dépendaient les militaires chinois mis en examen par les États-Unis en 2014. Dans un registre commercial, nous trouvons l'OFZK 1980 à nouveau, sous une forme différente. Une adresse mail pour contacter une entreprise d'un groupe informatique. La société principale de ce groupe est située dans une grande ville du sud-est de la Chine. Nous nous rendons sur place. L'entreprise est bien à l'adresse indiquée. Son nom est sur la plaque d'entrée de l'immeuble. Sur ce grand site chinois d'offres d'emploi, cette société indique avoir besoin de traduire des documents rédigés dans des langues européennes. Description du poste. Recherche et analyse de divers documents liés à des rapports. Compétences requises. Bonne maîtrise de l'actualité. Bonne maîtrise de l'actualité. Une des compétences nécessaires pour décrypter les documents de Coréu. Même si rien ne permet d'affirmer que l'entreprise recrute pour traduire les câbles volés, elle a besoin de personnes de confiance. Dans une autre annonce, elle précise donner la priorité aux membres du Parti communiste. Équipé d'une caméra discrète, un journaliste sinophone de notre équipe se fait passer pour un candidat. 做什么了? <笑> Notre objectif ce jour-là, confirmer l'existence de cette société et de son besoin de traducteur. Sur le site d'offres d'emploi, le dirigeant renseigné pour cette entreprise porte les initiales ZK comme dans Love ZK 1980. Il affirme avoir de nombreuses années d'expérience professionnelle dans les ministères chinois. Quelques jours plus tard, nous tentons de le joindre par téléphone. 您好嗯 這是,嗯,這是我們想採訪一下你們的CEO,你們的老闆可以嗎? 哦,這是不寫訊息。réessayons par mail l'entreprise ne donnera jamais suite à nos demandes répétées d'interview. Récapitulons. Des documents confidentiels diplomatiques européens ont été volés en masse. Une société américaine affirme qu'il s'agit d'une cyberattaque chinoise. Le mot de passe des pirates, l'OVZK 1980, sans établir de preuves définitives, pointe vers le patron d'une entreprise informatique chinoise qui recherche des traducteurs en langues européennes. Que sait l'Union européenne de cette attaque? Première difficulté, trouver le bon interlocuteur dans la jungle bureaucratique bruxelloise. So first, vous avez le European External Action Service. Foreign Service of the European Union, uh, then you have uh, the European Commission, then uh, another uh, important players are the agencies, uh, first and foremost, ENISA, which is uh, European Union Agency for uh, Network and uh, Information Security. Uh, uh, but you also have uh, Europol's European uh, Cybercrime uh, Center, CERT EU, So the, the picture is, is quite complex, but uh, we work hand-in-hand uh, hand, uh, towards uh, common goals. Back to you. Okay, so are you in charge of cyber related issues for the European Union? I am the managing director for common security and defense policy uh, of the European Union in the European Union External Action Service. Which is basically a foreign service of the European Union, and this also includes cybersecurity. Great. We are following up a story published in 2018. Uh, it was the Coreia hack. Have you heard about it? Yes, of course, I have heard about it. You know, the, the the particular attack that that you have mentioned is is only one of the very few attacks. Um, Uh, very many attacks that uh, have been going on are going on and probably will be going on. So uh, uh, on our side we are constantly dealing with this challenge but so there is uh, there has been a hack, right? I cannot comment on those uh, leaks uh, that uh, appeared in different um, uh, in different um, um, uh, media outlets. Le diplomate reconnaît à demi-mot le piratage de Coréu. Puis, il botte en touche. Est-ce qu'il y a une réponse diplomatique de l'Union européenne suivante cet incident uh, Nous in avons dans notre machine plusieurs uh, uh, possibilités. But I would like uh, not to go into more details when it comes to this uh, particular attack that you are referring. As you very well know, uh, we have uh, not attributed any attack to anyone. And why not? Uh, attribution is uh, uh, is a competence of uh, member states, uh, and pour avoir une attribution jointe, donc l'attribution au niveau de l'Union européenne serait un processus très difficile et probablement un processus de Pour accuser un pays tiers de cyberattaque, un accord des 27 États membres de l'Union européenne est nécessaire. Nous pensons que nous avons identifié les perpétateurs de ce hack. Nous avons suivi la traite des clés leading to a building in, in China. Uh, did you, did the European Union, manage to identify the individual operators of this hack? Again, I'm really sorry, but I cannot enter into such details. Is the European Union too weak to speak out on these cyber attacks and to confront China? « Non, I mean, je uh, veux dire, ici, dois complètement uh, désagréé avec uh, la notion que nous sommes trop faibles pour confronter quelqu'un. »« Notre interlocuteur s'en tient à la ligne officielle. »« Il lit, presque mot pour mot, une fiche éditée par la communication de l'Union européenne quelques mois plus tôt. »« La Chine, pour nous, uh, uh, uh, est, au même temps, e uh, cooperation partner, uh, economic competitor uh, and also as systemic rival. We want to pursue a, a realistic, effective and coherent engagement with China based on our values and our interests. Okay. Okay. okay? Thank you very much. Thank you very much. Many thanks, uh, great pleasure. En langage diplomatique, les mots sont forts. La Chine est désormais un rival systémique, un concurrent dans tous les domaines. Mais sur l'attaque de ces communications diplomatiques, l'Europe continue à faire profil bas. Les responsables de Washington, eux, espères une attitude plus agressive de l'Europe sur le cyberespionnage chinois? There's some belief if you if you close your eyes to it or appease to it, it's going to go away. And it's not. Waiting until it, they have more leverage and become more uh, powerful before you have that discussion is a mistake. Now is the time to try to set the rules of the road. La Chine est aujourd'hui un géant technologique Et nos données personnelles représentent un trésor inestimable Dans certains domaines comme la 5G La dernière génération de réseaux mobiles Elle surpasse les états unis Dans cette compétition, pas de pirates Mais des téléphones portables chinois Vendus par millions et des antennes disséminées à travers le monde. 5G est une technologie de l'arrivée dans certains sens. C'est un ennableur pour l'intelligence artificielle, des euh, systèmes uh, autonomes, euh, robotique. Um, et C'est en quelque sorte le clé au 21e siècle. Et le pays qui prend cette clé kind of, a évidemment dérivé de la question pour la Chine, cette clé s'appelle Huawei, géant des télécommunications et champion mondial de la technologie 5G. L'entreprise chinoise revendique cette position de leader dans ses vidéos promotionnelles. Huawei est une compagnie de 100 billions de dollars, ils ont des opérations dans les 170 pays. C'est une des principales entreprises en télécommunications. Elle me donne des équipements de télécom, des équipements de réseau, il a passé dans l'industrie smartphone et a pris une position dans les trois principales. Une position de leader qui inquiète les dirigeants américains au premier rang desquels, le procureur général adjoint à la Sécurité nationale des États-Unis, John Demers. Come, in, come in. Thank you. Hi. Hi, how are you? I'm good, thank you, and you? And very well, thanks. Our concerns are that they uh, are too beholden to the Chinese government, and that 5G technology and the future of telecommunications is too much at the heart of our lives in the future to allow it to be run on a network where the equipment has been provided by an untrusted vendor from an untrusted country. We worry about Chinese government access to Huawei uh, equipment and to information running over the Huawei equipment. Uh, and we worry even the ability of Huawei to shut off aspects of that network. Why is there still no smoking gun on this Huawei case? <laughs> well, publicly, uh, but uh, what, as I said, what we're, what we're worried about is the capability, not just the activity. What we know is that China, for instance, has a great appetite for information and data. Il serait illogique de penser qu'ils ne tireraient pas parti de la de l'ensemble du réseau d'un pays pour accéder à cette même information qu'ils ont essayé d'accéder en la volant, en la achetant, pendant de nombreuses années. Les États-Unis ont banni l'entreprise de leur réseau, précipitant Huawei dans une tempête médiatique. À Berlin, Londres ou Paris, le doute s'installe. Faut-il se méfier de Huawei L'entreprise redouble d'efforts pour ne pas perdre un autre marché. Le marché européen, c'est le principal marché mondial. C'est le principal PIB au monde. Il y a, je ne sais plus, 500 ou 550 millions d'habitants. C'est évidemment un marché stratégique pour Huawei, plus globalement pour les entreprises chinoises, elles ont besoin de pénétrer ce marché, d'autant plus qu'effectivement, la perspective de développer des activités aux états unis se réduit comme peu de chagrin. L'Europe, jusqu'ici silencieuse sur le cyberespionnage chinois, va-t-elle devoir prendre position Afin de rassurer les dirigeants européens, Huawei organise justement un événement public à Bruxelles. Pour le responsable de la communication, Jakub Era Adamowitz, c'est l'occasion de répondre à toutes les inquiétudes. Le 16 octobre, Wednesday, 6 p.m. à 8 p.m. au Parlement européen, c'est le lieu d'être. Pourquoi Nous We répondre à toutes les questions et nous attendons à toutes les questions possibles qui peuvent être posées. C'est un événement open, tout le monde peut venir. le Xinhua, Le jour J, le responsable presse de Huawei est accompagné d'Abraham Liu, le représentant de l'entreprise auprès des institutions européennes. So, important Huawei les allégations créent des fiers, mais ne n'est pas vraiment aidé à s'adresser ce concernant de la sécurité. Dans la salle, des députés européens et des journalistes. My name is Abraham Liu. I'm the chief representative of Huawei to the EU institutions. Connectivity is an important issue that European is facing. But connectivity is not the only issue we want to discuss today. Huawei has been a trusted partner in Europe for 20 good years. But we know you still have questions about us. We have to find a European way. So let's do it together. Il existe une méfiance au sein de l'Union européenne à l'égard de Huawei. Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des preuves solides pour rassurer les citoyens européens qu'ils ne seront pas fichés via la technologie chinoise de la 5G We will never do anything to put our customers' uh, network or data in, in danger. We don't have any motivation to do anything like that because suicide. Le responsable de Huawei assure que les données des utilisateurs transitant sur ces réseaux sont en sécurité. Les États-Unis, rejoints par le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont banni l'entreprise de leur marché cherche-t-il à se débarrasser d'un rival commercial gênant L'Europe doit-elle faire confiance à Huawei La multinationale est-elle une entreprise comme les autres Ou est-elle à la solde du gouvernement chinois, comme le prétendent les états unis Dans cette bataille de communication, Huawei organise des visites guidées de son siège à Shenzhen pour des journalistes. Nous nous y inscrivons. Deux confrères européens ont également été invités par Huawei. Le voyage est organisé par Jakub Era Adamowicz, le responsable de la communication. C'est une recrue importante pour l'entreprise chinoise. Avant de travailler pour Huawei, il a passé cinq ans au service de la Commission européenne. Nous passons trois jours, tout frais payés, à la découverte d'une des entreprises les plus innovantes de Chine et des plus redoutées par les Américains. So we are here now at the Oxhorn uh, campus uh, in Dongguan. It is a big new research and development facility of Huawei that has been opened one year ago. Uh, the particular aspect is that we have European architecture in the south of China. It's no coincidence Europe is the second biggest market for Huawei, very strategic market these days especially. So it's a kind of a love declaration to Europe. Absolutely. Is it possible to, to get inside? It's the same problem as we had with the others uh, because this is like these are labs which are not uh, people here would not expect at all uh, journalists. So also the, the security guide would not expect at all journalists. But so it's possible, uh, I mean, if we ask? Uh, the official answer will be no. Parce qu'il y a une réponse officielle, c'est que c'est une ligne rouge. Nous ne pouvons pas entrer dans l'intérieur, parce que ce sont des faciles de développement de recherche où il y a aussi cette question des propriétés intellectuelles. Impossible d'entrer dans les bâtiments de recherche et développement. Mais Huawei nous ouvre les portes de sa salle d'exposition consacrée à la 5G, à quelques mois de son arrivée en Europe. C'est plus que crystal clear. C'est platinum clear. Sur cette carte, Huawei affiche clairement ses ambitions. Conquérir l'Europe. Même si l'entreprise est bannie du marché américain, Jakubera Adamowitz se veut optimiste. Il y a toujours le potentiel. Australia, les USA... Mais bien sûr, en Afrique, il y a encore beaucoup de choses be uh, developed. Um, that's C'est sûr. Sure. The sky is the limit. Ce voyage de presse est avant tout un exercice de communication. Y participer est pour nous le seul moyen d'entrer au cœur de la multinationale chinoise avec notre question. Peut-on faire confiance à Huawei uh, you know, Prochaine étape, spy, le laboratoire de cybersécurité. -"Quand so, um, brussels bring journalists to the cybersecurity lab, uh, the presenters are not sleeping the day before. But uh, the cybersecurity is central because this is one of the arguments, if not the main argument in Europe, where Huawei has a trust issue. So, uh, This is for you guys. Don't tell me afterwards we did not have the opportunity to ask questions about cybersecurity. Precisely now we will have it. Good to see you. Hello. <laughs> Slight delay, sorry. Yeah, no problem, no problem. <laughs> Good uh, for having us. Thank yeah. you. Huh? I think so for, for the camera. It's a bit difficult. Yeah, yeah, yeah, yeah. We were just discussing, Um. Huh? Uh, yeah. Yes, but Jakob, you said prepare your questions. It's yes. It's going to be the time where you ask questions. Yes, and but it doesn't mean you film the questions. Let's go up, guys. Let's leave the camera here, as we said, and then uh, we can... Sorry. yeah, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. donc vous voyez ou enfin là on peut enregistrer par exemple vous n'avez pas les images mais notre rencontre avec le responsable du laboratoire a consisté en une présentation opaque de leur politique de cybersécurité we je dirais que ce n'est pas une tour média dans laquelle tout est 100% facile. Notre voyage se poursuit, sous l'œil attentif de Jakub Era Adamowicz et de ses assistantes. Uh -huh. Ok, donc il y aura un point où nous pouvons faire le film, où les gens nous montrent où il peut être fait. Pour le reste, ce n'est pas allowed. Chaque prise de vue est encadrée. Nos faits et gestes sont scrutés. Okay, but which ones? This is important. So, Thomas, un one point. When we were finishing the visit of the lab, yes. when exiting to the left-hand side, there was a door open. Notre confrère italien s'amuse de l'absurdité de la situation. Les scampi be... film on the secrets they have inside. Ce n'est pas une question de confiance en ce sens, c'est une question de crédibilité. Mais uh, c'est important. Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Nos images, les voici. Une simple porte close. À ce stade, nous n'avons toujours pas pu interviewer un responsable de la cybersécurité. Nous faisons part de notre impatience. Nous ne pouvons pas être ici si ce n'était pas pour la grande sécurité de l'éducation de l'Union Européenne. C'est pourquoi nous allons faire l'interview maintenant Oui. Ok, ça peut être une bonne chose. Nous nous apprêtons enfin à interviewer l'un des directeurs de la technologie, responsable de la branche télécommunication, celle qui, justement, est l'objet des inquiétudes européennes et américaines. You very for Paul Scanlan est Australien. Il travaille depuis plus de 10 ans pour la multinationale chinoise. Usually, we hear a lot of uh, 5G security in Huawei, especially in the, the mouths of US officials, shall I say. Mm. Um, what can you, as a CTO, offer as a response? So, we have already made a number of offers around the world, it's fair to say. So, first of all, for more than 10 years, we've been working with the UK government. And the collaboration has extended down to source code review of our products. Ils peuvent venir et satisfaire-t-ils qu'il n'y a pas de porte-doors et qu'il n'y a pas de code malicieux qui a été mis là. C'est une collaboration où ils peuvent voir tout le code. Et nous avons fait un progrès significatif pour démontrer comment le code plus robuste est. Cette collaboration entre Huawei et les experts du gouvernement britannique a donné lieu à ce rapport, publié en 2019. Contrairement à ce qu'affirme Paul Scanlan, on peut y lire que les équipements de la marque souffrent de graves problèmes de sécurité. Les procédés de développement et de support de Huawei ne sont pas propices à une gestion des risques de sécurité sur le long terme out of how many that have ever had this done. Yes, so the oversight board of the NCSC has reviewed the product and had a look and said, okay, you've got some software architecture that could be improved. But the bottom line is that there's no uh there's no visible evidence of anybody spying on it or trying to do have any back doors. So that's very significant. Le Centre national de la cybersécurité ne pense pas que les défauts identifiés résultent d'une ingérence de l'État chinois. Une vérification indépendante de toutes les choses que Huawei a dit, malgré toutes les choses qui sont dans la news. Ce que nous avons entendu, en print, a dit non intervention d'État. Pour Paul Scanlan, la conclusion de ce rapport est la plus importante. Il n'y aurait pas d'ingérence de l'État chinois. Alors, l'Europe doit-elle faire confiance à Huawei Pour Olav Line, professeur d'informatique à l'Université d'Oslo, vérifier des équipements aussi complexes, faits de milliers de composants et de millions de lignes de code, est une mission impossible. Si vous êtes un expert en code analysis, ce que vous pouvez analyser, c'est probablement entre 100 et 1000 lignes de code par jour. Et puis vous faites les maths. Vous trouvez que l'ampleur de travail qui y dans goes est juste simplement overwhelming. But I think we should be aware that there are two sides to this, this question. Uh, one is if, if you assume that you're a buyer of equipment, uh, it is impossible for you to check that that equipment is actually, that there's nothing wrong with it. It's not been tampered with. Uh, that's one side of this. The other side is now assume that you're the seller of that equipment uh, and you are completely to be trusted. Then you have to ask yourself, how do I prove that I'm trustworthy? And that is equally impossible. So and after that, it all comes down to trust. Who can I trust and who, who cannot, can I not trust? And then when that is the question, then geopolitics will play into that. Is it Huawei we need to trust? Well, if, if we can assume que Huawei ne se s'arrête pas sous la pression du Parti Chinois. Il suffit de confier à Huawei. Mais si nous devons assumer que quand le Parti Chinois demande à Huawei un favori, Huawei doit délivrer ce favori, alors la question change. Parce que la question est si nous devons confier à le Parti Chinois La question cruciale n'est plus cyber, mais politique. Huawei est-il indépendant de l'État chinois Huawei est obligé de collaborer avec les services de l'État. D'abord parce qu'il y a les statuts du Parti communiste hein, qui, qui imposent à toute organisation, même à une entreprise privée, eh bien, euh, de créer en son sein une organisation interne, un comité interne qui va être ensuite chargé d'appliquer les résolutions du Parti. Et puis la loi sur l'espionnage du 27 juin 2017 là, qui affirme que toute organisation ou citoyen doit soutenir, aider et coopérer avec les services de renseignement de l'État en accord avec la loi. Toute organisation ou citoyen doit soutenir, assister et coopérer au travail de renseignement de l'État conformément à la loi. En Chine, l'État est partout. Mais au cours de ces trois jours de voyage de presse, Huawei veut nous convaincre qu'elle est une entreprise indépendante qui entretient des relations normales avec son pays d'origine. Pourquoi est-ce que vous aimez pas dire que Huawei est une entreprise chinoise? It's an ICT company headquartered in Shenzhen and in the same time since Huawei is so active all over the world, it would be unfair to just treat it as a Chinese company. So, I'm not uh, saying it is not a Chinese company, but I'm saying it is so much more than only that. Huawei est une entreprise privée, 100% employée, et non contrôlée par le state de la République Republic de Chine. Notre voyage de presse est terminé, mais pas notre enquête. Nous avons organisé une rencontre discrète avec un homme dont l'histoire écorne sérieusement cette image de multinationale comme les autres que veut donner Huawei. Quand on fait des choses sensibles, c'est toujours bien de ne pas... de se méfier un petit peu de sa chambre d'hôtel. C'est vide. Tu te sens parado un peu euh, un peu. On a beau checker, il y aura toujours des choses qu'on qu ne verra pas à l'œil nu. Donc... Malgré nos précautions, la police de Shenzhen s'est déjà manifestée auprès de Zhang Meng. C'est very strange, right? Yeah, Zhang Meng a rejoint Huawei en 2012 comme ingénieur électricien. Il n'est ni un pirate ni un expert en cybersécurité. Mais son histoire éclaire les liens entre Huawei et les autorités chinoises. 跟很多不同的人打交道第二 2017 年的 3 月份 dénonce publiquement les conditions de son licenciement. Huawei, respectez la loi en matière de licenciement. Ce crime de lèse-majesté ne passe pas. En 2018, le 12 juin, j'étais en avec mon père à Bahtiïa. J'ai été en train d'avoir trois policiers de Sengen et quatre policiers de Thaïque. J'ai été en train de traiter des 嗯, 他们说我涉嫌侵犯商业秘密 1月7 深圳回到了深圳 这样的话,我们会轻罚轻判 en refusant de plaider coupable, Zhang Meng s'expose à une sanction plus sévère. Il passera 90 jours en détention. C'est ce que Huawei has a very close relationship with the policeman. Police um, so, in a sense you're uh, taking risks speaking to us. why is it important for you to speak to us? Zhang Meng doit rejoindre le commissariat de cette même police de Shenzhen qu'il a arrêté en Thaïlande. Il sera libéré après trois heures d'interrogatoire et nous confirmera que l'un des objets de sa convocation était cette interview. Nous racontons l'histoire de Zhang Meng à Nigel Ingster, l'ex-espion des services secrets anglais qui a passé plusieurs années en poste en Chine. Et il n'est pas surpris. employé a été arrêté Oui. Est-ce que ça dit quelque chose sur la réaction de Huawei ou la relation avec les autorités chinoises Je pense que ça vous dit tout ce que vous devez savoir sur la relation avec les autorités chinoises. Il n'y a vraiment rien à dire. « Nous avons voulu confronter Huawei au témoignage de Zhang Meng. L'entreprise n'a pas donné suite. Jakub Era le responsable de la communication, ne nous a jamais rappelé. Silence également du côté de son excellence Lu Shai, ambassadeur de Chine en France. » Si la plupart des pays européens n'ont pas explicitement interdit les équipements 5G Huawei, dans les faits, les mesures mises en place excluent souvent le géant chinois. La Chine n'a pas dit son dernier mot. Elle a déjà lancé dans l'espace le premier satellite 6G expérimental au monde.